Bonjour Mormeng. Bonjour Mormeng, vous êtes le coordonnateur du conseil local des pêches artisanales de Kayar. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux affrontements qui ont eu lieu entre les pêcheurs de, de Kayar et de Mboro Pour vous, quelle est l'origine de ce drame L'origine de ce drame, c'est d'abord il n'y a pas d'affrontement, de, de, mais des attaques. Que des pêcheurs ont étaient partis en mer et ont été attaqués par des pêcheurs de Moro. Oui. Les gens, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis à feu leurs pirogues et leurs embarcations et aussi ont brûlé des pêcheurs. Ce qui a occasionné aussi un pêcheur de Moro qui est tombé en mer alors qu'il ne savait pas nager. Il a perdu sa vie. Mais qu'est-ce qui a posé ce problème entre les pêcheurs de, de Kayar et de Moro? Le problème s'est causé par, euh, les, la, par la pratique du monofilament qui est interdite d'abord par le code de la pêche. Oui. Et les pêcheurs de Kayar aussi se sont référés du code de la pêche pour continuer à interdire cette ce, ce, ce pratique. Et nous avons très tôt pris la décision et l'engagement de protéger les ressources ici à Kayar. C'est pourquoi toujours nous disions non à, à la pêche au, au monofilament à Kayar Et les pêcheurs de Mboro qui tiennent deux jours pour venir jusqu'à Kayar pour faire ce problème alors que c'est un En fait, vous êtes taxé comme les responsables de ce drame. Vous avez euh, brûlé les pêcheurs de Mboro. Non, c'est les pêcheurs de Mboro qui ont brûlé les pêcheurs de Caillard. Oui. C'est les pêcheurs de Mboro qui ont mis feu dans les pêcheurs de Caillard. Oui. Et il y a déjà 27 personnes qui sont blessées à Kayar, mm -hmm. dont 7 cas graves qui sont jusqu'à présent en réanimation. Qui a provoqué un, un comien, Oui. C'est les pêcheurs de Moro parce que les pêcheurs de guerre étaient en train de faire la pêche oui. à, à la Sainte-Tournante. Mm -hmm. La, la Sainte-Tournante est un engin de pêche qui, qui a une longueur de 500 mètres. Mm -hmm. si Je le mets en mer avant de le, Ça va prendre au minimum deux heures de temps. Euh, avant, avant de récupérer le filet, les pêcheurs de Moro les ont surpris avec du feu. C'est les pêcheurs de Moro qui ont mis le feu dans les précairois. D'accord. Et actuellement, quelle est la, la, situation de, de euh, la situation au niveau de Kayar La situation au niveau de Kayar, c'est d'abord la tristesse d'abord. Parce que mmh. vu qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés et qui risquent de perdre même une de leurs membres, de euh, parce qu'il y en a qui, qui on ne croit pas qu'ils vont revoir mmh. parce que leurs leur yeux ont été brûlés. Mmh. Il y a aussi des, des jeunes qui ont étaient brûlés par les, dans leurs mains et le, oui. leurs jambes, euh, ce qui a donné la tristesse à Kayar. Et nous demandons aussi euh, que la, la paix règne ici entre Kayar et Mboro. Et nous présentons aussi nos condoléances aux pêcheurs de Mboro qui ont perdu l'un leur, leur, leur, de leurs de leur, de leur membres d'équipage. Mais pour le moment, le calme est revenu, est revenu à Kayar. En tout cas, la paix okay. commence à, à... Mais il y a aussi des problèmes avec les pêcheurs qui ont perdu leur matériel parce que oui. beaucoup de matériel ont été brûlés. Oui. Uh -huh. euh, à, du côté Caillard comme du côté de Saint-Ligien qui était à uh -huh. euh qui ont été attaqués d'abord par certains de nos, de nos compatriotes pêcheurs qui, qui, qui avaient à Kayar. Moi qui vous parle en tant que coordinateur du mes deux pèles ont été brûlés Ma station de gens a été saccagée. Et donc bon, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur matériel. Leur matériel. Et, il, y euh, y a, euh, et il y en a même qui ne, qui, ne, qui ne peuvent plus partir en mer parce que les plots ont on été totalement brûlés. Brûlés. Et, et actuellement, où sont les, les blessés Ils sont. Voilà. Certains ont été uh, sud, à l'hôpital régional de Kiev. Il y en, a, hein. y, en a, y en a qui sont en réanimation jusqu'à présent à l'hôpital régional de Kiev. D'accord. Est-ce que demain, Ils ont énorme, fait 10 jours de, de réanimation. Jusqu'à présent, ils sont en réanimation. En réanimation. Est-ce que la rareté des, des poissons euh, ne fait pas aussi partie des causes de ce, de ce problème entre Kayar et Mboro La cause principale, d'abord, c'est la rareté des ressources. C'est pourquoi ouais. nous avions plus l'engagement de euh, gérer la ressource. Oui parce que s'il y a raréfaction des ressources et qu'il n'y a pas une bonne conservation des ressources, une bonne protection des ressources, de le, le, le plus en plus la, la ressource se raréfie. C'est pourquoi Kayar, et je, je l'ai dit hier, car oui. on n'a pas ne on, on s'est pas engagé seulement pour la protection de la ressource. Ça, ça est devenu la, une culture à Kayar. Mm -hmm. Car nous avons la culture de gérer la ressource. C'est pourquoi toutes les mauvaises pratiques sont interdites. D'accord. Et pour vous maintenant, euh, comment faire pour recoller les morceaux entre les pêcheurs de Cayar et les pêcheurs de Mboreau? Parce que ce qui s'est passé, c'est très grave, c'est dramatique en fait. Euh, euh, d'abord, euh, il faut d'abord que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Oui. Parce que nous avions très tôt tous les autorités de la pêche. On oui. parlait du ministère de la Paix jusqu'à la brigade de la gendarmerie. Tout le monde était informé qu'il y a risque d'affrontement. Oui. Parce qu'il y avait des provocations venant de, des péchés de Moro de toutes parties. Mm -hmm. C'est pourquoi nous avions écrit des correspondants à tous les autorités, leur demander vraiment de prendre les responsabilités. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ce qui a donné la, mm -hmm. les attaques. D'accord. Mais maintenant, comment recoller les morceaux voilà, entre les pêcheurs de Kayar voilà. Comment vous réconcilier en fait Qu'est-ce qu'il faut pour la réconciliation entre les pêcheurs de Mboro et de Kayar C'est d'abord se réunir autour d'une table, parce que même la Germania a fini sur une table. Mm. Et aussi appliquer le code de la pêche qui euh, réglemente les types de pêche. Oui. Parce que nous, Kayarois, on n'acceptera jamais la violation de ces textes. Parce que nous, déjà on le respecte à terre pour bien gérer les ressources. Donc, on ne, on ne va pas laisser quelqu'un venir ici. Ce que nous protégeons pendant des années, quelqu'un venir ici et gâcher tout. tout. On, on ne va pas euh, accepter ça. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal, d'abord, oui. de, de, de prendre ses responsabilités, d'appuyer d'abord les, les, ceux qui ont perdu leur matériel, leur matériel oui. de les aider à retrouver leur, à euh, refaire leurs activités, mais aussi à euh, occuper euh, une langue franche avec les, les, les pêcheurs. Pour qu'il y ait une paix durable, il faut qu il y ait, que, la vérité soit, euh, que la vérité règne. Mm -hmm. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas la paix. D'accord. Et que pensez-vous de, de l'indemnisation des pêcheurs de Genda C'est le ministre euh, euh, Mansour Fay. Mansour Faye, oui. Bon, c'est magnifique ça parce que bon, si il y a quelqu'un qui peut aider des pêcheurs à retrouver leur matériel et refaire, refaire les activés, mais moi je suis en désaccord avec lui s'il s'agit seulement des pêcheurs légers mmh. Parce qu'il y a des pêcheurs qu a qui ont perdu leur matériel à autour de plus de 400 millions. 400 millions C'est plus de 400 millions même. Oui. Et des pêcheurs euh, de Moreau, bon, des, des pêcheurs de saint qui ont perdu aussi leur matériel. Mmh. Mais les, les, dégâts, les dégâts avec les stations de carburant. Les familles qui ont perdu, le soutien des familles qui sont hospitalisées. Oui. Donc on doit vraiment euh, voir beaucoup plus haut, de, de, de, de croire que le, le problème c'est de régler le problème des Sénégalais. Donc. Parce que au mm -hmm. Sénégal, il n'y a pas de type de Sénégalais. Oui. Donc il ne faut pas marginaliser certaines euh, populations. Donc, vous êtes d'accord pour l'indemnisation des pêcheurs de Genda, mais aussi vous réclamez euh, l'indemnisation euh, pour les pêcheurs de, de, de, de, de Kayar et de okay. Mboro aussi effectivement, effectivement, je vois qu'on généralise ça, parce qu'il n'y bon, a pas deux types de, de, type de pêcheurs. Parce que nous sommes tous des Sénégalais, même si lui, il est le maire de Saint-Louis. Mais ici, il va les zapper avec l'argent du contribuable, l'argent du Sénégal. Et tout le monde a le droit dans cet argent-là. D'accord. Et aujourd'hui, comment sauver la pêche au Sénégal Parce que euh, ce drame aussi, euh, voilà, reflète euh, les mots qui gagnent la pêche au Sénégal. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour sauver la pêche, que pour que vous puissiez vivre, euh, voilà, pleinement de la pêche au Sénégal Pour sauver la pêche, il faut d'abord se réunir autour d'une table et mettre en place le, le conseil présidentiel sur la pêche mmh. et ne pas se référer aux lobbies qui sont dans la pêche qui créent des problèmes. parce que si des personnes font un lobby pour vraiment euh, faire re revoir le code de la pêche pour euh, euh, retirer certains articles qui euh, vont envers euh, la bonne gestion des ressources ça, ça, ça va augmenter les mais aussi dans la réflexion des ressources parce qu'il n'y a pas de une dernière question. Où en êtes-vous avec votre combat contre l'usine de poissons au niveau de Caillard Est-ce que vous avez obtenu gain de cause, oui ou non On n'a pas encore obtenu gain de cause. Jusqu'à présent, nous sommes en justice et il n'y a pas encore une décision définitive de, de, de, de la justice. D'accord. Euh, donc, uh, Mord uh, Mag FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du conseil local euh, du conseil local des pêches artisanales de Kayar.